Bienvenue en Première ES. Comme disait le grand mathématicien américain Paul Halmosh, le cœur des mathématiques se trouve dans ses problèmes. Le mot problème vient de pro, qui veut dire devant, en grec, et baleine, qui veut dire jeter. Autrement dit problème, c'est rien d'autre que jeter devant. Le programme officiel de Première ES va nous jeter devant les chapitres suivants deux chapitres d'algèbre sur les systèmes d'équations de premier degré vieux de 2000 ans et équations de second degré plus récentes, 1200 ans. Puis, trois chapitres de statistiques et pourcentages et probabilités. Statistiques et probabilités vieux de 200 ans et les pourcentages tout neuf que 160 ans. Puis, un gros morceau 4 chapitres sur les fonctions généralité sur les fonctions, fonctions définies sur n autrement dit des suites dérivation des fonctions et limite des fonctions ou autrement dit comportement asymptotique des fonctions âge approximative 250 ans pour vous donner une idée des problèmes qu'on va vous jeter devant remarquez le pléonas je vais vous raconter l'histoire de la boîte qui devrait être la plus grande possible. Un beau jour, IH, mon alter ego, me jeta devant une plaque métallique de 20 cm sur 30 cm en me disant Tiens, fais-moi en une boîte parallélépipédique qui ait le plus grand volume possible. J'avoue que sur le coup, j'ai voulu réagir comme mon ami JL, un joyeux luron et littéraire irréductible, qui aurait dit « Mais pourquoi donc le plus grand possible Je n'en ai pas besoin !» Après quelques moments de profonde méditation, une voix rauque de plus de 350 ans, celle de Descartes ou de Viette, des Français d'il y a 350 ans, que sais-je, me dicta « Soit H, la hauteur de la boîte ». Ainsi le volume de la boîte est V de H égale 30 moins 2H fois 20 moins 2H fois H. Voyons voyons si je plie ici ici et ici j'aurai une base de mon parallélépipède, de mon pavé droit quoi. Ce rectangle, largeur, largeur. Largeur, ça fait 20 moins 2 petits morceaux, 20 moins 2 20, moins H. Longueur, ça fait 30 moins 2 petits morceaux, 30 moins 2 H. Longueur fois largeur, fois la hauteur. La hauteur, c'est bien sûr H. Donc, euh, c'est clair, j'espère. Ici, il y a 4 petits chaos que je vais enlever dès que je trouvé la valeur de h, pour que, je répète, la boîte soit la plus grande possible. Qu'est-ce que je pourrais faire Tiens, d'abord, je peux développer. Hein. On va développer 30 moins 2 h fois 20 moins 2 h fois h. Suivez-moi, ça fait 60 moins 60, 600 moins 60 h, moins 40 h, plus 4 h carré multiplié par h. Ce qui fait, j'ai ordonné un ordre décroissant, 4 h moins 100 h carré plus 600h. Je euh, vous signale qu'un problème qui ressemble se trouve à la page 233 de votre manuel, c'est le problème numéro 37. Alors, je me jette sur ma calculette, je donne à h des valeurs à partir de 2,5 cm, puis 1 cm, puis 1,5 cm. Et je trouve pour H égale 4 hein, que V de H, V de 4, égale 1056 cm3. Je trouve la plus grande valeur en tâtonnant. Ça suffit, me dirait Jean-Louis. T'es content maintenant Mais le matheux qui sourd en moi voulait la valeur exacte. La valeur exacte. La valeur exacte. Plus tard, après quelques travaux ménagers bénéfiques pour la paix au monde, je me prélassais devant le soleil couchant quand une autre voix d'environ 250 ans serait Newton, anglais, serait Leibniz, allemand, ou peut-être c'était Euler, un suisse. Je ne sais pas. De toute manière, la voix parlait en latin elle m'a dit, calculer V' de H et trouve sa racine. Ah bon ben, On y va alors. Hein? Avec des moyens qu'on va apprendre dans le chapitre dérivation 4 fois 3, 12 H carré, moins 200 H plus 600, c'est la dérivée. Je vais résoudre l'équation attachée. 12 h moins 200 h plus 600 égale 0, simplifié par 4, c'est plus facile. Je trouve, grâce aux méthodes de chapitre de second degré, et bien sûr à la calculette, que H, c'est bien 3,9237 des poussières, ou bien H égale 12,7429 des poussières. Mais, je ne peux pas avoir de hauteur, hein. Au fait h ne pas dépasser 10 hein. regardez h doit être plus petit que 10 sinon je peux pas plier hein. ça veut dire que h égale 12,7 quelque chose n'a pas de sens pour mon problème la seule valeur c'est h égale 3,9 de 37 et des hein. poussières tout près de 4 hein, que j'avais tâtonné à la calculette le volume maximum c'est bien sûr en multipliant tout ça 1056 cm3 et 305 mm3. Alors, par conséquent, que vous me croyez ou pas, j'ai pris mon micromètre virtuel, j'ai mesuré 3 cm 9 mm et 237 micromètres. J'ai fait les marques nécessaires, j'ai tordu la plaque après avoir découpé les quatre morceaux qui me gênaient, et voilà. J'ai obtenu une boîte dont le volume est de 1056 cm3 et 305 mm3, supplémentaire, grâce au trio Newton-Leibniz-Euler. Et je ne vous dis pas hein, que je savouré en toute simplicité le contenu de la boîte était devenu bouteille, et ce contenu, je ne veux pas le divulguer ici. Fin de l'histoire. Le moment venu, cette année scolaire, nous allons étudier l'équation de second degré, la dérivée d'une fonction et ses applications aux problèmes d'optimisation pour comprendre les détails techniques de notre histoire. Les tours de passe-passe utilisés ci-dessus vont devenir des théorèmes, des règles qu'on pourra utiliser en plein d'autres situations similaires. Il faut retenir que, premièrement, à partir d'un problème qu'on a jeté devant, d'une situation concrète donnée, les mathématiciens inventent ou découvrent des modèles et des notions. Dans notre cas, il s'agit du du père, de la fonction, dérivée, etc. On obtient ainsi, à travers les siècles, un ensemble de notions, bien définies. Ce modèle est étudié sur toutes les coutures en conjecturant et démontrant des liaisons logiques entre les notions, liaisons appelées théorèmes ou plus simplement règles. Dans notre histoire, un exemple serait le théorème, si f' de x0 égale 0 et f' change de signe en x0, alors f de x0 est un extrémum, théorème que vous pouvez redécouvrir à la page 222. On obtient, à travers toujours des siècles, une sorte de jeu logique. Sans contradiction. Et puis, finalement, une vraie boîte à outils est utilisée pour vaincre le problème. Dans notre cas, il s'agit de développement, calcul de dérivés, factorisation, etc. Et surtout, n'oublions pas la pertinence. Hein, la pertinence des solutions obtenues abstraites. Quand on a trouvé deux valeurs pour h, et ben, la valeur h égale 12 et quelques, n'était pas valable, vu que H devait être inférieur à 10. En résumé, les mathématiques sont à la fois une boîte à outils, un jeu logique et un ensemble de notions. En fichier compressé, cela peut donner « bon, je Nous y voilà chaque heure de cours aura en filigrane les idées exposées ci-dessus. Il y aura une petite centaine pour s'y habituer. Car, comme disait toujours John von Neumann, un des pères de l'informatique, en maths, on ne comprend pas des choses, on s'y habitue juste. Il se référait évidemment aux trois. Le développement, calcul, boîte à outils. Parce qu'à un moment donné, il faut abandonner la compréhension au sens élémentairement physique du terme. Il faut lâcher le confort du sens et se lancer dans des calculs insensés. Comme dit très bien André Deleduc, professeur d'université à Paris, dans le livre « Mathématiques lycée aux éditions de la Cité, juin 1998. « Lâcher le confort » du sens et se lancer dans des calculs insensés. Tout un programme pour bien réussir sa première lèse.